Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. Salut, Margot. Allô, bonjour, bonjour tout le monde. <rire> Ça Papa. va bien, t'as la forme Oui, oui. Oui, super. Impeccable. Hop, allez, on va attendre deux 3 minutes que le monde se connecte. Donc pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez euh, nous retrouver directement sur Zoom. Vous avez le lien en commentaire. Hop, je le replace une deuxième fois si jamais il y a besoin. Hop là. Parfait. Bon, ça a été annoncé hier, mais euh, on s'est dit que ce serait un sujet qui était sympa à, à évoquer. La culpabilité. <rire> J'aime bien ton petit regard en coin, Margot. <rire> Je ne sais pas pourquoi. <rire> on s'est dit que ça serait pas mal. Après, euh, après on ne prend, on prend pas. Hein, mais <rire> Parfait. Bon, on va lancer un peu les, les hostilités. Bonjour, bonjour, bienvenue. Ah, N'hésitez pas, ceux qui sont uh, sur uh, Zoom, vous pouvez marquer vos messages. Dans la petite boîte de dialogue, ceux qui sont sur Facebook, même chose, vous pouvez mettre en commentaire si vous nous nous rejoignez sur Zoom. Et vous pouvez aussi débloquer votre caméra et votre micro si jamais vous souhaitez intervenir ou poser des questions. C'est avec grand plaisir d'échanger avec vous. Bonjour, bonjour. Salut Emily, Salut Sarah. Bon, donc, ce matin, cet après-midi, peu importe où vous êtes, on va se parler un peu de, de culpabilité. Alors, le but, c'est surtout d'en de, sortir de ce sentiment de culpabilité. Euh, J'aimerais faire un, un tour d'horizon sur euh, comment... On... Parce que bon, on a tous plus ou moins déjà vécu de la culpabilité pour quelque chose. J'imagine, en tout cas, je fais une généralisation. Euh, quand vous en vivez la culpabilité, c'est quoi les, les ressentis, le vécu, le, les, le, le mode de pensée sur lequel vous êtes Comment, comment est-ce que ça fonctionne pour vous Alors, n'hésitez pas à débloquer le micro ou mettre par message si vous voulez. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage aussi avec Facebook. On va voir, je pense, un bon 10 secondes de décalage. Fait que je vous laisse le temps de me dire ce qu'il en est pour vous. Donc comment est-ce que ça se passe pour vous quand vous ressentez de la culpabilité C'est quoi les, les sentiments, les impressions Le vécu intérieur qui ressort le plus. Vous n'êtes pas inspiré ou vous êtes en train d'écrire Bonjour. Salut bonjour. Oui, euh, donc Sarah. Oui, Sarah. Euh, pour moi, le sentiment de la culpabilité, c'est… Euh, euh, moi, je t'en ressens, c'est un mélange d'émotions, en fait, un peu de stress aussi, et okay. euh, mmh. beaucoup de réflexion aussi. Bah, J'y pense souvent à, à, à okay. cette chose qui me fait culpabiliser. Quoi. Ok. Mais okay. après, les sentiments, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais euh, on le ressent. On ressent oui. un mélange d'émotions, je dirais. D'accord. Voilà. Un mélange d'émotions, ok. Et beaucoup de pensées, beaucoup de, de, pensée, de réflexions, c'est ça C'est ça. Ok. Oui. Effectivement, la rumination. Oui, Émilie. Tout à fait. Ça marche. Merci pour le partage, Sarah. Je vous en prie. Uh, Aude, sur Facebook, oui, on s'en veut, effectivement. On se sent responsable, Leïla. Oui. Salut Sandia. Uh, donc, on se sent responsable, on veut énormément. On s'en veut énormément, comme si c'était la fin du monde. Tristesse, angoisse, rumination Tristesse, angoisse, ok. Salut Samia. Salut Julien. Ça va bien? Oui, ouais, super. Tu es dans le noir, hein je ne sais pas si tu es au courant. Oui, je vais mettre ma cam. Dans... Prends, prends ton temps. <rire> pas de souci. Ok, donc on a déjà quelques points, euh, quelques points intéressants. Alors, effectivement, il peut y avoir plein de, plein de mélanges d'émotions. Là, je vois qu'il est ressorti tristesse, angoisse. Bon, bien sûr, euh, euh, il peut y avoir des, des remords, il peut y avoir de la peine, il peut y avoir euh, euh, de la colère aussi. Il peut y avoir plein de choses, de la colère envers soi-même, de la colère envers, euh, envers les événements, envers les autres. Salut Vanessa. Euh, remise en question qui te manifeste. OK, oui, remise en question. OK. Exact. OK, OK. Alors, si, euh, je vais essayer de vous donner une piste, puis on va voir où est-ce que ça nous emmène aussi, où ouais, les regrets. Tout à fait, Léa. Si on prend vraiment le fonctionnement basique... Oui, Saïd, tu voulais dire quelque chose La souffrance. La souffrance, oui, tout à fait. Euh, donc, si on part du principe que le cerveau répond à des règles de fonctionnement assez basiques sur lesquelles il s'appuie euh, de, de façon récurrente, enfin même de façon permanente, j'ai envie de dire, si on prend une de ces règles, c'est de maintenir la cohérence dans le système. Et maintenir la cohérence dans le système, c'est, j'ai une idée, je vais essayer de tenir le discours qui va avec, d'agir de la même façon, j'ai un projet, donc pour que mon projet il aboutisse, j'ai une vision de quelque chose que j'aimerais voir se mettre en place, donc je vais agir pour que ça colle. En quoi cette règle que le cerveau suit en permanence, de créer de la cohérence, peut être en partie, pas que, hein, mais en partie responsable de euh, cette problème de culpabilité qui prend trop de place et qui nous poursuit, euh, malgré les années, malgré la prise de recul, malgré les changements ou les apprentissages qu'on peut faire, pourquoi cette règle du cerveau serait, a priori pour vous, à l'origine, en partie à l'origine, de ce phénomène de culpabilité Je rappelle le principe, hein, c'est le cerveau tend à maintenir de la cohérence en permanence. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Je te fort. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, pour bon, euh, des... bon, moi, je pense que en général, comme une personne réfléchit sur une idée, elle veut, euh, je peux expliquer, euh, appliquer la chose en réalité, dans la, dans la vie. Mais malheureusement, les, les alias de la vie ne correspondent pas. On voit qu'il y a une différence. C'est un peu le sens où on n'est jamais satisfait au sens-là, on se culpabilise et on n'arrive pas au bout de la chose. Un peu de ce genre. Je ne sais pas comment expliquer les détails. mais ouais, ouais effectivement, la, la, la culpabilité en fait de ne pas atteindre les résultats qu'on voudrait, ouais. ou de ne pas être la personne qu'on voudrait être. Est-ce que c'est ça euh... Ouais, c'est ça, un peu de ce sens-là, mais simplement, dans notre tête, on a déjà le plan, déjà le, mmh. et déjà l'acheminement des choses, c'est déjà fait. Donc, en résumé, on, veut, on arrive à un point A, on va en on point B, on attend le résultat point B. Et quand on n'arrive pas, on dit qu'on a fait quelque chose d'erroné de pendant ce temps-là. Donc on se culpabilise, on se sent fautif, on se rabaisse. C'est un peu le mélange de tout. C'est un sentiment de mélange. Ok, ok, ok. Donc ça, ça, ça c'est un point aussi qui est effectivement important le, le, le mélange entre le, le résultat obtenu et la valeur personnelle. L Espèce de confusion qu'on fait. Ok, intéressant. Parfait. Merci euh, merci pour ça. Alors, Vanessa, oui, le résultat de l'événement n'est pas cohérent avec le résultat souhaité. Effectivement, si on prend vraiment ce mécanisme de base du cerveau qui cherche à créer de la cohérence en permanence. d'accord, Notre cerveau travaille à créer de la cohérence, même si cette cohérence n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus utile. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. On porte tous en nous des croyances. Des croyances qui sont positives, des croyances qui sont négatives, des croyances qui vont nous aider et des croyances qui vont nous empêcher d'avancer, d'aller dans la direction qu'on souhaite. Eh bien, ces croyances qui sont négatives, on va les maintenir à travers le principe de cohérence. C'est-à-dire que même si on sait qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont pas justes, parce qu'elles sont installées en nous, on va maintenir cette cohérence. Avec le sentiment de culpabilité, on va se sentir coupable. Pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir coupable Qu'est-ce qui amène la culpabilité Oui, Aude, c'est une, une, une bonne remarque aussi, ça. Effectivement, d'avoir tendance à s'accuser à tort ou à raison juste par principe de, de justification. Salut Sébastien, ça va bien Bonjour. Je, je dirais qu'on a tu as dit quoi euh, saïd j'ai pas entendu l'interprétation qu'on qu peut avoir sur certaines, mmh. certaines choses des regrets ouais. euh, aussi mais souvent j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de l'estime de soi qu'on n'a plus d'estime de, de nous-mêmes moins on va a, on culpabiliser plus on est faible mmh. plus on aura de culpabilité ok alors c'est c'est un, un, un point qui est intéressant. Je, je vais vous poser une question pour vous mettre sur la, sur la piste, ah, ou en tout cas de là où j'ai envie de vous emmener. Ça ne veut pas dire que c'est la seule réponse, hein, mais… Quelle est la première question que l'on se pose de façon quasiment instinctive quand on vit un problème quelle est la première question que l'on se pose La première formulation de question qu'on se pose. Euh, avoir... Oui, Margot, effectivement, ne pas avoir saisi une opportunité ou pas avoir dit ce qu'on avait à dire. Ça peut faire partie des sources de culpabilité, effectivement. Mais quand vous rencontrez un problème, quand vous vivez un problème dans votre vie, peu importe le domaine, la première question qui vient à votre esprit, c'est quoi Alors, Aude, ouais, sur Facebook. Pourquoi moi Effectivement, il peut y avoir ça. C'est bien, tu... bien. <rire> bien ou c'est pas bien C'est -ce qu -ce bien ou c'est pas bien Qu'est-ce que tu entends par c'est bien ou c'est pas bien La culpabilité. Est-ce que c'est -ce est bien ce que, que je fais Je ne mm -hmm. sais pas. Est-ce que je vais me sentir mal Est-ce que je vais faire du tort à l'autre Voilà, c'est quelque chose. Euh, okay. des... voilà. mm -hmm. Bah, alors, effectivement, donc, je vois des questions intéressantes. Euh, Vanessa, ta question, elle est intéressante, tu, que tu mets sur Facebook. Quel est mon rôle dans la situation C'est une question qui nécessite une belle prise de recul et un beau travail sur soi. Est-ce qu'objectivement, c'est la première question qui nous viendrait à l'esprit Il t'arrive un truc, est-ce que la première chose que tu vas te dire instinctivement, c'est « Tiens, quel est mon rôle dans cette situation ?» Est-ce que tu vas voir ce, ce déclic-là Si tu l'as, je trouve ça génial. Mais est-ce que tu vas voir ce déclic-là, en vrai Même si la question est tout à fait pertinente et a peu aider. Alors, il y a « Pourquoi je fais ça ?» ou « Pourquoi j'ai fait ça, euh, Sandia ?» Donc ça, oui. « Qu'est-ce que j'ai fait, manqué ou mal fait ?» Ça aussi, c'est une, euh, une question qui est intéressante, qui peut… Euh, Peut nécessiter aussi un petit peu de prise de recul pour le coup la majeure partie du temps la question qui va ressortir dans votre tête quand je dis dans votre tête c'est dans la mienne aussi hein, c'est pour tout le monde euh, c'est pourquoi et le pourquoi c'est une question qui a pour but de recréer de la cohérence d'accord c'est trouver le, le lien le pont entre ce qui est en train de se passer est-ce qu'il devrait s'expliquer Oui, c'est ça Vanessa, pourquoi C'est vraiment de réussir à créer ce lien entre « il est en train de m'arriver quelque chose » et « ce qui s'est passé, bah, pourquoi est-ce que ça m'arrive ?»« Pourquoi est-ce que ça, ça s'est produit ?»« Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ?»« Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ?»« Pourquoi ceci ?»« Pourquoi cela ?» Et en fait, ce « pourquoi », quand on pose la question, c'est ni plus ni moins notre cerveau, nos automatismes, qui veulent recréer de la cohérence dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux choses. Mais cette question-là, elle peut être très gênante, parce que, en vrai, savoir pourquoi quelque chose, déjà, il y a le risque d'interprétation. Ça, C'est vraiment un gros risque qu'on va prendre. C'est interpréter un petit peu comme on disait tout à l'heure. On interprète ce qui se passe, on interprète les réactions, on interprète euh, les choses qu'on aurait pu mettre en place. Et surtout, ça va alimenter notre, euh, notre système de cohérence. Fait que si je fais quelque chose, moi, je, je me donne un objectif. Et puis cet objectif, je n'arrive pas à l'atteindre. Je vais me demander pourquoi je n'arrive pas à l'atteindre. Je vais trouver plein, plein de raisons, plein d'excuses en tout genre qui des fois n'ont même, même pas rapport, mais en tout cas dans le cerveau, ça, ça, ça crée un sentiment de, de, de, de cohérence. En tout cas, à un moment donné. Et je vais commencer à me sentir coupable de ne pas avoir réussi. Qu'est-ce qui va faire que je vais me maintenir dans le phénomène de la culpabilité ben, C'est parce que je vais continuer à vouloir répondre à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça Pourquoi je n'ai pas réussi à faire autrement Pourquoi ceci Et pourquoi ça n'aurait pas dû faire ça Et pourquoi ça aurait dû être comme ça Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi, et pourquoi Si vous avez un sentiment de culpabilité en vous aujourd'hui, sur un sujet ou sur un autre, explorer dans quelle mesure la question du pourquoi est très présente dans la situation. Et vous allez voir qu'il y a plein d'autres questions, il y a plein d'autres choses, mais le pourquoi va arriver presque en première position, de façon, je vous dis presque systématique, ça va être ça qui va ressortir. Le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc déjà, le pourquoi, et tu, tu le dis, Margot, en message, et c'est très, très bien de le, de le rappeler, la justification amène la culpabilité. D'accord Pourquoi, c'est une question qui vous amène à justifier les choses, à créer de l'équilibre, en tout cas un semblant d'équilibre, mais ça vous amène aussi à justifier. Et la justification amène toujours le sentiment de culpabilité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire dire, de choisir quelque chose, d'être sûr de vous et d'avoir quelqu'un qui vous questionne sur ce choix, sur cette action, sur cette décision, qui vous amène dans le pourquoi et que vous commenciez à vous sentir mal à l'aise à expliquer finalement pourquoi vous aviez décidé de, et que vous commencez à vous dire « Ah, je me suis peut-être trompé, j'aurais peut-être pas dû. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça ?» Ouais. Okay. Fait, vous voyez ici, vous tenez, un, vous, vous tenez un levier pour sortir de la culpabilité. Pour sortir de la culpabilité, un point, c'est d'arrêter de se demander pourquoi. On ne se pose plus la question du pourquoi. Le pourquoi, il peut être intéressant dans certaines situations. Mais la problématique du pourquoi, c'est que c'est une, une question qui est quand même accusatrice dans, dans la plupart des configurations où ça va être utilisé, il y a certaines situations où le pourquoi peut être intéressant, comme par exemple la technique des 5 pourquoi, là c'est un contexte particulier, c'est intéressant. Mais de manière générale, juste demander pourquoi, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'arrive arrive pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi je n'ai pas réussi à faire ça, pourquoi euh, je me suis comporté comme ça, pourquoi je n'ai pas eu le résultat que je voulais. Ce pourquoi-là va vous amener de façon systématique à vivre de la culpabilité. Maintenant, qui, euh, qui, qui aurait envie de vous partager peut-être une, une, une situation ou une expérience pour laquelle il ou elle se sent dans la culpabilité Pardon. Est-ce que vous auriez ça Sentez-vous libre, hein, s'il n'y si a pas de partage, on fera différemment. Mais euh, on pourrait travailler sur euh, cette notion de culpabilité avec quelqu'un. Merci euh, Vanessa. Oui, vas-y Sandia, si tu veux. <rire> non, vu que personne n'a levé la main. <rire> ben, moi, je me suis sentie coupable. Hein. De... de quitter euh, mon chez-moi, quitter ma famille pour aller vivre dans une autre ville. Est-ce que ce choix de partir vivre dans une autre ville était à toi Est-ce que c'était ton choix Oui, bah, je me suis quand même sentie un peu forcée. <rire> Ouais. C'est les événements qui t'ont forcé à, à prendre cette distance Oui, c'est les événements. Ok. Donc, tu as, as pris cette décision-là, tu es parti vivre dans une autre ville, tu t'es éloigné de ta famille. Qu'est-ce qui, qu qui a fait pour toi, selon toi, que tu te sentais coupable de faire ce choix-là euh, Parce que mon fils était encore petit. Mmh. Et je me suis dit qu'il avait plus besoin de moi à côté de lui. Mmh. C'est celle qui a amené la culpabilité. Okay. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses qui ont joué dans la, dans la balance euh, Et puis je me suis dit que... J'étais égoïste de partir. Okay. C'est toi qui l'a dit ou c'est euh, les gens autour de toi qui t'ont dit que étais égoïste Ou les deux bah, Les deux, on va dire. Ok. Et est-ce que c'était nécessaire que tu partes Pour moi, c'était nécessaire, mais... Je ne sais pas si j'aurais pu faire autrement. Je ne sais pas. Et avec le recul, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire autrement aujourd'hui euh... Je pense que non. <rire> il n'y avait pas… Non, oui. si, il y avait toujours un moyen, je pense, de... de rester un peu, mais au final, je serais quand même partie, je crois. Okay. Alors, il fini par, euh, par prendre tes distances et puis euh, t'éloigner à un moment donné ou à un autre, c'est ça Oui, oui. Okay. Et si on regarde le fait que tu sois parti, est-ce que ça t'a apporté des choses utiles, positives, importantes Oui. Ouais. Et oui Et depuis que tu es venu hum depuis, tu es, tu es revenu auprès de ta famille Oui, je, je suis revenue maintenant. Ok. Et, comme, et comment ça se passe avec ton fils, maintenant que tu es rentrée mmh, Ça se passe bien, mais quand je lui parle que je lui dis que je vais sûrement encore repartir, euh, il se met euh, dans tous ses états. <rire> ça serait à nouveau nécessaire pour toi de repartir C'est pas obligatoire mais c'est justement pour ça que je me culpabilise un peu de repartir encore après okay. parce que bon, c'est un envie à moi de partir en fait. <rire> oui, voilà. Okay. Et est-ce que tu voudrais donner une place différente à ton fils dans, dans cette situation? Euh, une place où tu peux reformuler la question, quelle place Si oui, a... okay. bah, là, le fait de, de devoir repartir te, te met dans cet état de désagréable et puis bah, je comprends que ce soit difficile pour ton fils, est-ce que tu pourrais donner une autre place à ton fils finalement dans, ce, dans cette décision Comment est-ce que tu pourrais modifier les choses, envisager d'autres options peut-être donc, euh, déjà, il est hors de question de l'emmener avec moi. Okay. <rire> l'option que je trouve, c'est de, de revenir, euh, de passer assez souvent à la maison, genre une fois par mois. Okay. Mais voilà, quoi. Ça va être compliqué si tu fais ça pour toi Mmh. C'est faisable, c'est faisable. Ok, mmh. okay. qu'est-ce qui alors tu, tu, tu nous le dis sans nous le dire dans ton discours, mais qu'est-ce qui fait selon toi que ça te met dans un sentiment de culpabilité? Après, c'est une configuration particulière et c'est une décision que tu prends qui n'est pas simple. Mais en même temps, si tu la prends, c'est qu'elle doit être nécessaire pour toi. Donc, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise chose à ce niveau-là. C'est toujours compliqué, c'est délicat, surtout quand ça implique d'autres personnes. Mais pour toi, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu te sens coupable de devoir prendre cette décision? Parce que je trouve que bon, la première fois que je suis partie, c'était vraiment nécessaire. Et que cette fois, c'est vraiment une envie, en fait, qui... Je ne me sens pas légitime, de je, je pense que ce n'est pas légitime pour moi de partir encore et ce n'est pas vraiment nécessaire, mais c'est vraiment mon envie d'aller vivre ailleurs. <rire> et, quand, et quand tu vas potentiellement vivre ailleurs, comment est-ce que tu vas te sentir euh, c'est sûr que je, je vais être bien parce que je vais choisir euh, mon environnement. Mais voilà, lui est-ce qu'il sera, il, il pourra le comprendre euh, que maman elle part encore et encore il me elle me laisse et c'est ça qui, qui me travaille un peu. Je me dis euh, c'est très égoïste, quoi. OK, OK. Alors, encore une fois, ta situation, elle est, elle, elle est particulière. Et puis, tu il sais, n'y a personne qui peut décider à ta place. Il hein. que toi qui peux choisir ce qui va être le mieux, bah, à la fois pour toi, puis voir aussi, après, tes responsabilités vis-à-vis -vis de ton fils, bah, de savoir qu'est-ce qui est le mieux aussi pour lui. Puis de, de jauger hein, par rapport à tout ça. Mais là, si on regarde... On, en fait, on met à jour des points qui sont, qui sont importants. C'est derrière la culpabilité, en fait, on va retrouver euh, trois, trois points qui vont, être, euh, qui vont être présents. Le premier, c'est la notion de critères et de règles intérieures qui nous fait nous sentir coupables. C'est les règles qu'on porte en nous qu'on ne va pas nécessairement respecter, qu'on ne va pas nécessairement suivre parce que ces règles-là ne sont peut-être pas les bonnes pour nous. Là, j'entends ici, effectivement, il n'y a, a personne qui peut… Y, tout le monde peut donner un avis sur ta situation, Sandia. Tout le monde pourrait dire, bah, écoute, tu as raison de partir. Il y en a d'autres qui disent, bah, non, tu n'as pas à partir parce que tu es, euh, es une maman et que tu dois t'occuper de ton fils. Tu as, as toutes les versions possibles qui peuvent exister. Après, c'est ton histoire, c'est ta situation. On ne la connaît pas, on n'est pas dans les détails. Donc, ce n'est pas à nous de porter un jugement là-dessus. Maintenant, il y a des critères en toi qui te poussent à prendre certaines décisions ou à agir d'une certaine façon. Et certains de ces critères peuvent t'amener à vivre un sentiment de culpabilité. Donc, ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est de travailler sur tes notions de critères et tes règles intérieures pour savoir qu -ce que, quelles sont les règles du jeu que j'ai envie de suivre et qui sont importantes pour moi, quelles sont les règles du jeu qui vont compter véritablement et qui vont faire une différence. On fait attention, parce que comme tu l'as dit, la première fois, tu es parti, parce que c'était nécessaire. Tu étais dans une condition où il fallait que tu partes. Aujourd'hui, tu es dans une condition qui est différente. Ce plus « il faut que je parte », mais c'est « j'ai connu finalement cette liberté, j'ai connu cette tranquillité, j'ai envie de retourner vers ça ». Puis c'est bien légitime d'avoir envie de retourner vers cette liberté que tu as eue, cette tranquillité que tu as eue. Maintenant, c'est toujours de se poser la question, et je te pose vraiment la question avec toute la bienveillance du monde, tu me connais, est-ce que répondre à cette envie, c'est faire vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi Est-ce que c'est une stratégie d'avancement, de, de progression, ou est-ce que c'est une stratégie d'évitement et de détachement c'est à quelle règle tu es en train de, de répondre là, quand tu fais ça. Et tu n'es pas obligé d'avoir la réponse tout de suite. Hein. Mais c'est juste d'y réfléchir. Je suis en train de respecter quelle règle dans mon jeu. Et est-ce que cette règle-là, je vais l'aimer au final ou je vais m'en vouloir après Et ouais, encore une fois c'est ta décision. Fait que ta décision, c'est celle qui est la plus importante. Après, l'impact que ça peut avoir autour de toi, bah, ça, c'est encore autre chose. C'est certain qu'il y a ton fils dans le lot, donc il n'a malheureusement pas le pouvoir de décider là-dessus. Donc, il faut, tu sais, il faut mesurer. Qu'est-ce qui, qu qui est en train de prendre le dessus dans ta décision Est-ce que c'est tes mécanismes intérieurs est-ce que c'est une décision qui est réfléchie, qui est posée, qui est nécessaire Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies qui sont possibles Est-ce que ce n'est pas juste un caprice Est-ce que c'est vraiment important C'est faire le tour de tout et de voir okay, comment, comment est-ce que je pourrais faire pour respecter en fait, des critères qui sont plus importants, qui viennent supplanter euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Quand juste prendre le temps de bien, bien faire le tour de tout. Le deuxième point que tu, que tu mets en avant et qui est récurrent aussi dans le sentiment de culpabilité, c'est le discours intérieur. C'est quoi le discours que l'on tient intérieurement quand on est dans la culpabilité Et on a tous accès à ce qu'on appelle des mécanismes de défense et des automatismes dans notre système euh, de, de pensée. Et en partie, on va... Euh, Potentiellement utiliser une approche qui va être de la justification ou de l'imaginaire ou euh, d'avoir des comportements euh, qui, qui amènent dans la régression, où on redevient euh, enfant dans nos comportements et dans nos réactions. Le sentiment de culpabilité va être entretenu aussi avec ces mécanismes de défense-là. Parce que le sentiment de culpabilité est avant tout un signe qu'il se passe quelque chose, ou il sait plutôt passer quelque chose, qui ne collait pas avec nos règles, qui ne collait pas avec nos croyances, qui ne collait pas avec nos attentes, qui ne collait pas avec nos envies, qui ne collait pas avec la vision qu'on avait de nous-mêmes. Mais essayer de, de justifier, d'expliquer, d'ajuster, de transformer ces informations-là, en fait, ça n'apporte rien, sinon que de maintenir justement ce sentiment de culpabilité. Et... Le troisième point, c'est la valeur personnelle, la valeur qu'on se donne. Et ça, c'était évoqué tout à l'heure, c'est quoi l'image que j'ai de moi C'est quoi que je pense de moi dans cette situation-là Je vais te poser la question, Sandia, c'est que si demain tu pars, et encore une fois, c'est ton choix il t'appartient, qu'est-ce que tu vas penser de toi Si demain tu restes, qu'est-ce que tu vas penser de toi c'est quoi cette, cette valeur que tu vas avoir? J'ai dire que si demain je pars, je dirais que je suis courageuse <rire> de choisir une vie que. De vivre une vie que j'ai choisie. Puis si je reste, je pourrais dire je suis responsable. <rire> okay. Donc dans, dans les deux cas tu vas gagner en valeur personnelle quel que soit le choix que tu vas faire, c'est ça oui. Ok. Ce serait quoi la troisième option qui te permettrait de gagner ces deux valeurs là c'est quoi le troisième choix Le troisième choix, c'est... Bah, je, dis... je me dirais que j'aurais donné un bon exemple. Okay. Est-ce que c'est un choix ou c'est une justification d'un de... des deux choix tu me là. Hmm. On dirait que c'est une justification. <rire> <rire> c'est correct, hein, le, le cerveau il cherche à créer de la cohérence, c'est bien, c'est bien. <rire> il, fait, il fait son travail. Euh, c'est quoi la troisième option que tu aurais disponible Parce que là, tu n'en as que deux. Le reste, soit ouais. Je reste au C'est quoi la, deuxième, la troisième option pardon. Mm. ça je reste ça je pars soit je déménage dans la même ville mais mais en fait c'est c'est carrément l'autre ville qui, qui m'intéresse le plus c'est vraiment partir de d'ici donc troisième choix l'emmener avec moi mais une chose qui est un peu compliquée qu'est-ce qui est compliqué dans ce choix là bah, vu qu'il y a tout le monde qui est ici, là-bas, il n'y a que moi. Donc, je vais me séparer de, de tout le monde, en fait, après, de son père, de ses, ses grands-parents, de ses copains. Voilà mon troisième choix. Oui, mais, mais, mais c'est bien. c'est... C'est toujours important, euh, ça c'est vraiment une stratégie d'accompagnement euh, qui est importante, et puis même pour, pour nous-mêmes, de garder à l'esprit que juste deux choix, c'est un dilemme, on n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas avancer avec juste deux choix. Bonjour Guylaine. Euh, c'est au moins d'en avoir trois pour avoir cette liberté de choisir. Donc, y a, Encore une fois, il n'y a que toi qui peux faire le meilleur choix à ce moment-là. Mais c'est quoi les critères qui vont être les plus importants pour toi Parce que c'était intéressant, ce que tu disais, c'est de donner l'exemple. C'est de montrer l'exemple. C'est quoi l'exemple que tu veux donner euh, L'exemple que j'ai envie de donner, que ce mmh. soit à mon fils ou à tout le monde, c'est que on a toujours le choix de, de notre vie. Mmh. C'est peut-être sûrement pour ça que j'ai envie de, de prendre ce choix de partir à nouveau. Tu vas, être, tu vas être confortable avec ce choix que tu vas faire, même si ça implique beaucoup de choses. Okay. Oui <rire> Après, il y a beaucoup de modèles de personnes qui, ont bien, qui sont bien heureux, euh, je trouve, mm -hmm. comme ça, euh, même éloignés. Heureusement ouais. qu'il y a encore les Zoom et les WhatsApp et tout ça. <rire> <rire> oui, tout à fait. fait. C'est pour ça aussi qu'il y a, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais on a tous notre vision, on a tous nos, nos valeurs, nos critères, nos règles du jeu, et que ce que tu es en train d'exposer comme situation, bah, ça peut faire réagir certaines personnes en disant Ben bah non, c'est inadmissible, en fait, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis il y en a autre qui diraient bah fonce, en fait, c'est ta vie, fais ce que tu as à faire. C'est pour ça aussi de, de faire attention pour éviter, du coup, de tomber dans le, dans le sentiment de culpabilité, d'être au clair avec les règles. Euh, avec les, les, les critères qu'on va suivre dans notre vie pour s'assurer d'avoir un, euh, un maximum de cohérence avec ça. Parce que, encore une fois, le sentiment de culpabilité, il va se produire dans une démarche intérieure pour retrouver l'équilibre. Je n'ai pas respecté une règle, je n'ai pas obtenu un résultat, je n'ai pas fait ce que je voulais, donc je vais me mettre dans un sentiment de culpabilité, dans l'espoir de réussir à rétablir cet équilibre-là. Mais si on, peut et si on prend le temps de prendre du recul pour s'assurer d'être dans, euh, dans une dynamique qui va être juste pour nous, dans ce cas-là, le sentiment de culpabilité bah, a beaucoup moins de chances de ressortir. Même si tu sais, ça implique des changements qui sont importants pour toi, mais tu feras quelque chose qui aura du sens à tes yeux. Et c'est ça qui est important. Parce que quand on a un sentiment de culpabilité, c'est parce qu'il y, y, y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Il y a un truc qui n'a pas de sens. Ça ne devrait pas, ça n'aurait pas dû, je n'aurais pas dû, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, j'aurais dû être une autre personne, j'aurais dû faire les choses différemment. Euh, alors, Aude, je lis ta question. Dans cette approche, des trois choix. Ce sont des choix de... Euh, non, bah, le... si tu veux, Aude, le... La situation va influencer les choix qu'on peut faire. Mais l'idée d'aller chercher les trois choix, c'est pour se donner plus de liberté, c'est gagner en liberté. C'est de ne pas, de pas se retrouver coincé entre je fais A ou B. Mais si je fais A, je perds B. Et puis si je fais B, je, je perds A. C'est vraiment d'avoir plus de liberté. Le troisième choix offre plus de liberté, sachant que la meilleure façon de réagir à une situation, c'est de ne pas répondre à cette situation à travers la peur, la colère, la frustration, la tristesse, la culpabilité, tout ce qu'on veut. C'est Si on passe par des émotions négatives, on a toutes les chances de faire un mauvais choix. Après, ça, ça dépend des profils de chacun. Il y en a qui, c'est dans ces moments-là, qui prennent leurs meilleures décisions. Ça arrive. Mais de manière générale, les émotions négatives n'amènent pas des bonnes, des bonnes actions, n'amènent pas des des choix qui vont être pertinents. Euh, la culture et nos valeurs nous conditionnent, oui, beaucoup, Saïda. Vraiment beaucoup, beaucoup. C'est pour ça aussi que si jamais vous partez dans cette voie professionnelle d'accompagner les autres, ce que je veux dire, moi, je pourrais, je pourrais très bien, par exemple, prendre Sandia en rendez-vous, puis intérieurement, de dire « bah non, pour moi, si tu fais des enfants, tu dois t'en occuper de A à Z, c'est ta responsabilité, ils n'ont pas demandé à venir au monde, c'est à toi de t'en occuper, tu prends tes responsabilités, tu feras tes choix de liberté pour ta vie plus tard. Là, ils sont en âge, il faut que tu t'en occupes. Mais ça serait, dans cette condition-là, mon point de vue, mon avis. Je n'ai pas à faire transparaître ça dans la vision en fait, de la personne que je vais accompagner. Donc c'est aussi important de garder en tête que mes critères ne sont pas ceux de la personne qui sont en face. Et je comprends complètement ton point de vue, euh, Sandia, et ce qui est important, c'est que tu fasses les choses qui sont importantes pour toi. De ne pas te blesser, de ne pas, de, de pas te mettre dans une situation en fait, qui va être mauvaise pour toi, même si ça implique d'avoir des changements ou des choses qui peuvent être plus difficiles pour certains. Mais après, c'est comme on en avait discuté il euh, y, y a un bout déjà. C'est aussi de prendre le temps de discuter et d'expliquer et de faire comprendre les choses. C'est important aussi. C'est une démarche de pas juste prendre une décision et puis dire bah, c'est comme ça puis c'est pas autrement. C'est aussi de remettre tout un contexte et de remettre les choses en perspective, même si c'est n'est même si c'est pas toujours, toujours évident. Euh... Ah, merci Samir d'avoir répondu. Donc est-ce que ça, ça vous paraît clair cette notion que le sentiment de culpabilité est une stratégie intérieure automatique qui a pour but de retrouver un semblant d'équilibre et de stabilité dans notre système Est-ce que ça, ça vous paraît clair Oui On fait attention à ne pas tomber dans le piège du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses Pourquoi est-ce qu'on a fait telle chose Pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça Parce que ça nous fait nous justifier, la justification nous fait sentir coupable. et puis après, ça, ça boucle. Existe-t-il une culpabilité positive Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une culpabilité positive qui existe. L'aspect positif qui peut euh, ressortir éventuellement d'un sentiment de culpabilité quand on va travailler dessus, c'est de basculer en responsabilité. Le but, ce n'est pas de savoir qui est coupable, mais c'est de savoir c'est quoi les responsabilités que je peux prendre et comment est-ce que je peux en fait, influencer la situation ou les événements ou ce que je vais faire parce que si jamais je fais quelque chose, je, je, je commets un acte ou je, je prends une décision, je pose une action, peu importe, et que le résultat s'avère être très négatif, bah soit je fais le choix de me mettre en posture de victime, je prends cette posture de culpabilité, je suis coupable, pauvre de moi, je n'aurais pas dû, je ne suis pas une bonne personne, ce n'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, je ne change rien à la situation. Et en fait, je continue de creuser le trou tout seul. Ou alors, je prends du recul. J'accepte que j'ai commis une erreur ou que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et là, je prends ma responsabilité. Et ma responsabilité, en fait, elle est double. Premier niveau de responsabilité, c'est est-ce que je peux changer quelque chose à ce qui s'est passé Et si oui, bah, à moi de faire le nécessaire. Si je ne peux rien faire... Alors dans ce cas-là, je passe au deuxième niveau de responsabilité, c'est est-ce que j'ai quelque chose à gagner, à être enfermé dans ce sentiment de culpabilité ou est-ce que je ne peux pas prendre mes responsabilités et mener les choses différemment, agir différemment pour la prochaine fois, changer ma façon de vivre, changer ma façon de penser, comment est-ce que je peux faire euh, les choses euh, La roue des émotions, Samir, ça peut aider euh, Oui. Oui, oui, ça peut aider parce que ça va permettre de, déjà de mettre une étiquette sur ce qu'on ressent, de prendre du recul et d'ajuster euh, par la suite en fait, notre, euh, notre perception parce que tout est une question de perception, d'accord Toujours, c'est toujours une question de perception. Vous avez une personne qui va commettre un acte particulier, puis cette personne-là bah, va dire, ok, bah, j'ai fait ce que j'ai fait, je me suis planté, bah, c'est comme ça, je passe à autre chose. Il y a une autre personne qui va, qui va se torturer pendant les dix prochaines années parce qu'elle s'est plantée sur quelque chose. C'est une perspective qui est différente, c'est une stratégie qui est différente. Après, il y a, y a une phrase que je vais vous donner et qui, et qui peut vous aider aussi à sortir de ce sentiment de culpabilité, c'est « Je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. « Je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. » Parce que le, le sentiment de culpabilité peut aussi être influencé par cette démarche de ne pas accepter les choses, de ne pas accepter que les choses se soient déroulées d'une certaine façon. Et que tant que vous n'accepterez pas, vous allez encore continuer de boucler dans la culpabilité, parce que la culpabilité est une stratégie pour votre cerveau pour trouver l'équilibre, et retrouver la cohérence dans votre système. Mais si vous acceptez que les choses se soient passées ainsi, alors vous recréez de la cohérence par vous-même. Dans votre système, ça y est, ça devient cohérent. Il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai accepté, c'est bon, c'est aligné. Tant que vous n'acceptez pas, ça boucle, vous ne pouvez, pouvez pas recréer cette cohérence-là. Et c'est la culpabilité qui va faire que vous allez aller dans cette direction. Est-ce que, est -ce que ça fait du sens pour vous, ça Ouais. Oui, Samir, exact. On a, on a effectivement un, un petit podcast qui arrive sur le, sur le lâcher prise et, et la question du « je ne suis pas d'accord, mais j'accepte » fait partie justement du, du lâcher prise. Je ne vais pas pouvoir changer les choses du passé, mais je vais pouvoir décider de ce que je vais en faire. Oui, complètement, Margot. Complètement. Et ça, ça tient à notre attitude. L'attitude, je, je le crois profondément, l'attitude fait toute la différence. D'accord, votre attitude fait toute la différence. Votre attitude par rapport aux événements, votre attitude par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous faites, par rapport aux autres, définit l'expérience que vous allez vivre. Alors Leïla, euh, pourquoi face à certaines personnes culpabilisantes, ça ne fonctionne pas sur certains par exemple, je me rends compte que sur moi, ça fonctionne. Je fais un travail là-dessus. Je me suis rendu compte que c'est ma peur d'être mauvaise ou méchante ou de causer de la peine aux autres qui me tient. Laisse. OK. Que la question, pour que je sois sûr de comprendre, Leïla, c'est quoi la partie Pourquoi face à certaines personnes culpabilisantes, ça ne fonctionne pas Qu'est-ce qui ne Qu fonctionne pas exactement Si tu peux me préciser ça. Vanessa, qu'est-ce qui freine l'acceptation d'une situation Le fait de vouloir avoir raison. Et le fait de vouloir avoir raison, c'est encore une fois un mécanisme automatique qui cherche à tout simplement créer de la cohérence entre ce que je sais, ce que je pense, ce que je crois, ce que j'estime, mes règles, mes critères et ce qui est en train de se produire à l'extérieur. Et en vrai, et je le dis souvent et je le dis souvent avec le sourire parce que c'est je trouve ça assez amusant comme, comme vision, mais en même temps, elle est tout à fait pertinente. C'est qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères être heureuse ou est-ce que tu préfères avoir raison C'est vraiment ce choix en permanence. <rire> je vois Margot qui euh, fait un petit pouce. <rire> Donc, c'est vraiment ce principe-là parce que c'est pour ça que je vous ai donné cette, cette règle entre guillemets du cerveau et, et vraiment, elle est là tout le temps ils cherchent à créer de la cohérence et de l'équilibre. On a un système de valeurs, on a un système de pensée, on a un système de croyances. On a, on a des standards, on a des critères qui sont installés en nous. Et en permanence, on est en rapport avec le monde. Ce rapport avec le monde peut faire que ça colle. Et dans ce cas-là, on est bien, on est épanoui, on, on est positif. Et des fois, ça ne colle pas. Et quand ça ne colle pas, la première démarche qu'on va faire, c'est de chercher à savoir pourquoi ça ne colle pas, d'expliquer pourquoi ça ne devrait pas être comme ça et que ça devrait être comme on le pense. Et si on a une part de responsabilité dans tout ça, alors on va avoir le sentiment de culpabilité. Ou si d'ailleurs, on a le sentiment de ne pas avoir de possibilité d'agir et d'intervenir sur ce changement-là, on peut aussi se sentir coupable. Je peux me sentir coupable de rendre quelqu'un malheureux. Mais ce qui serait bien de se rappeler, c'est que personne n'est suffisamment important dans le monde Personne, même pour vous, même pas moi, personne n'a ce niveau d'importance pour dire je suis responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Personne. D'accord Et, et, Après, et ça, dit... ça s'adresse. Oui, vas-y Vas-y, vas-y. Euh, Excuse-moi. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur personne n'est assez important pour être responsable du bonheur ou du malheur de quelqu'un d'autre. Effectivement, une des questions que j'entendais, c'était celle d'un truc qu'on appelle en analyse traditionnelle. Le racket émotionnel. Le racket émotionnel. C'est-à-dire qu'il ouais. y a des gens qui peuvent te rendre assez facilement responsable euh, de la situation et qui, qui sont très forts, qui en fait, vont jouer sur des cordes sensibles, sur tes, sur tes ouais. valeurs ou sur des choses comme ça, consciemment ouais. ou inconsciemment d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément dans la volonté de te blesser, mais effectivement qui vont déclencher assez facilement chez toi par leur comportement ou pas par la relation un sentiment de culpabilité dans des situations où tu pourrais l'avoir évité tout seul. Et je pense que là aussi, c'est important, effectivement, de se rappeler, dans la suite de ce que tu viens de dire, que euh, les sentiments qu'ils ont, ils en sont responsables, eux, et que tu ne peux pas porter la responsabilité de leur vécu, de leurs sentiments, euh, de comment ils vont, et que tu peux discuter de la relation, tu peux discuter des solutions, mais que leurs sentiments, c'est eux seuls qui en sont maîtres, et qui est quasiment leur rendre, leur dire, écoute, ta tristesse, tu veux me la donner Tu veux me tu veux rendre responsable Peut-être intérieurement, c'est dire non, je ne suis pas responsable de la tristesse que tu me donnes. Je ne suis pas responsable de ce que tu vis. Je veux bien t'aider. Je veux bien trouver des solutions avec toi. Mais ce que tu vis, je suis pas responsable. C'est toi qui est es responsable. Oui, tout à fait. C'est un super bon point. Et, et du coup, ça, ça ramène aussi ce que, ce que, ce que j'amène souvent comme idée. C'est qu'en nous, on porte tous des ombres. Et ces ombres-là c'est des choses qui peuvent être désagréables pour nous, des choses qui peuvent être plus ou moins difficiles, mais c'est des choses qu'on garde intérieurement. Et que ces ombres, en fait, sont des leviers dont les autres n'ont pas nécessairement conscience, parce que c'est caché à l'intérieur de nous. Mais ce sont des leviers qui nous font réagir, justement, par rapport à ce que disent les autres, à ce que font les autres, et que si on ne veut pas, comme tu le dis Sébastien, avoir cette emprise de l'autre, euh, que ce soit une emprise consciente ou inconsciente, hein, ça passe par une connaissance profonde de soi-même, de se comprendre, de mettre à jour et de dire ouvertement, de mettre en, au public, vraiment en, à la lumière du jour, nos ombres. Parce qu'une fois que c'est ressorti, elles n'ont plus de pouvoir sur nous. Une fois que c'est dehors, ces ombres-là n'ont plus d'impact sur nous, elles n'ont plus de pouvoir. Et quand il se passe quelque chose qui habituellement devrait me faire réagir et éventuellement me faire me sentir coupable, bah en fait, je vais avoir ce recul parce que je vais me rendre compte que oh, tiens, ça, ça vient jouer sur ce schéma-là. Mais ce schéma-là, je le connais. Ce schéma-là, je l'ai déjà mis en lumière. J'en ai conscience. Il n'a plus d'impact sur moi ou il ne prend plus le contrôle sur moi. Et là, je peux prendre du recul et ça devient plus facile. Donc, euh, c'est vraiment notre part de responsabilité. C'est vraiment à nous de, de recadrer les choses. Là. Euh, alors, Guylaine, à travers tes expériences, tu peux le publier Attends, j'ai encore des difficultés quand il y a des Oui, c'est ouais, bah, est, est, est sûr que quand on a une, une posture de responsabilité dans une relation, et là effectivement, de, en tant que mère envers tes enfants, mais c'est la même chose, il est impossible d'être le parent parfait. Parce que même si on était le parent parfait, notre enfant ou nos enfants vont vivre des expériences qu'ils vont interpréter selon leur propre carte du monde. Et ils vont créer leurs propres croyances et leur propre traumatisme à travers cette propre carte du monde. C'est sûr qu'on a la responsabilité d'être le parent le plus juste, le plus bienveillant, le plus disponible, le plus, euh, le plus dans, le, dans le soutien et la reconnaissance possible pour nos enfants mais on ne peut pas marcher à leur place, on ne peut pas agir à leur place, on ne peut pas décider à leur place. Et c'est ça aussi qui est important, c'est d'accompagner euh, bah, nos enfants, si on en a, et puis les personnes avec qui on est au quotidien, à gagner en responsabilisation, en rappelant bien que tu es responsable de ton bonheur, tu es responsable de ton malheur, tu es responsable de tes réussites, de tes échecs, de tes apprentissages, de tes progressions. Je peux être là pour te soutenir, je peux être là pour t'aider, pour apporter euh, une, une ressource quand on a besoin. Mais encore une fois, il n'y a personne qui peut prétendre être suffisamment important dans ce monde pour dire que je, okay, je suis responsable de ta réussite, je suis responsable de ton bonheur, je suis responsable de personne. Et même un parent envers ses enfants, il a des responsabilités, oui, mais il n'est pas responsable de ça. Par contre, il peut prendre la responsabilité pendant un temps d'accompagner ses enfants à prendre conscience que, regarde, tu peux, faire, tu peux faire différemment. Tu peux prendre le contrôle, tu peux prendre la maîtrise de ce qui se passe en toi. Tu peux prendre la maîtrise, prendre tes décisions, faire tes choix pour que ça se passe le mieux possible. et Du coup, ça renvoie un peu à ta situation, Sandia. Ton fils réagit, alors il est encore jeune, ton fils, mais ton fils réagit parce que bah, tu vas être absente, tu vas lui manquer, ça va être difficile pour lui. Mais même ça ça lui appartient. Avec ton travail en tant que mère, ça serait de l'accompagner là-dessus et de lui montrer comment est-ce que les choses peuvent être différentes et comment est-ce que tout ça va changer pour la suite. Ce n'est pas comme si tu partais à l'autre bout du monde et que tu ne le voyais plus jamais. Et puis que tu, tu le faisais disparaître de ta vie, ton fils. Ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il y a une condition qui fait qu'il y a cette nécessité pour toi. Donc après, c'est ton choix. Mais ça va être tout cet accompagnement qu'on fait derrière pour se responsabiliser et du coup aider l'autre à se responsabiliser le, le, le plus possible. Euh, je reviens sur euh, autre, qu'est-ce que disait, alors un criminel qui ne provoque qu'une utilisation, c'est pourtant une mauvaise chose. Euh, bah, honnêtement, un criminel qui ne ressent pas de culpabilité, alors soit il est dans un mécanisme de défense et il est dans le mécanisme de surcompensation, c'est-à-dire qu'il va vraiment mettre de côté ce qu'il a fait et il va se dire, en tout cas, il va tenir un discours intérieur et extérieur qui va comme justifier ce qu'il a pu faire pour ne pas se sentir coupable. Mais une personne, toute, toute personne normalement constituée émotionnellement et psychologiquement, va vivre de la culpabilité si elle fait quelque chose qu'elle sait être mauvaise. Si dans son système de valeur, c'est quelque chose de bon, dans ce cas-là, ça ne posera pas de problème. Mais si, mais si c'est quelque chose de, de mauvais et que ça dans son système de valeurs comme étant quelque chose de mauvais, dans ce cas-là, la personne va, euh, va s'en vouloir à un moment donné. Euh... Ouais, C'est un super bon livre, ça, euh, Vanessa. « Comment se faire des amis » de d'El Carnegie. Très, très bon livre. Sur la question des parents et de leur impossibilité d'être parfait, parce que mmh. je réponds souvent aux parents que j'accompagne, c'est que si on partait dans, en imagination sur un monde dans lequel ils pouvaient, ils pouvaient être des parents parfaits, ils l'étaient, ils ne rendraient quand même pas service à leurs enfants. Parce que le but d'un enfant, c'est de progresser. S'il n'y a aucune faille, si la personne qu'il a en face de lui est indépassable, il va se retrouver réellement en difficulté pour lui-même se construire et se sentir avoir une valeur. Donc en fait, c'est aussi à partir de nos failles que nos enfants se construisent, se rendent compte que cette imperfection, elle nous caractérise, et que du coup, le fait que eux soient imparfaits n'est pas grave. Et donc, c'est aussi extrêmement important de se rappeler ça. C'est pas souhaitable d'être imparfait, c'est pas souhaitable d'être toujours juste, parce qu'on ne peut pas l'être. Et que tout ça, ça permet à l'autre d'exister, et de montrer que lui aussi a du potentiel, et peut nous dépasser sur certains points. Exact. Et, et, et j'aime beaucoup cette notion de... On ne peut pas être toujours juste et en fait, c'est de, euh, de, de trouver ce qu'on qu appelle en sophro, le, non pas le juste milieu, le, oui, c'est ça, de pas trouver le juste milieu, mais de trouver le milieu qui est juste pour nous. Parce que si j'essaye d'être parfait et d'être juste pour l'autre, dans quelle mesure je suis parfait et juste pour moi-même Super, Guylaine, il est publié, euh, ce livre-là, parce que j'aime beaucoup le titre, il me parle beaucoup. Depuis 2018, parfait. Faudra, faudrait. Euh, on, on le trouve euh, euh, Renault, Bray, euh, Fnac, euh, Amazon, on le trouve partout. Super, on va, on va remettre ça en lien. C'est chouette. J'aime beaucoup, beaucoup le livre, le titre du livre, Debout devant ses agresseurs. Chouette. bien ces partages là c'est toujours cool c'est ça essayer de, de garder en tête que la responsabilisation de pas tomber dans le piège du cerveau qui a besoin de créer de la cohérence et en fait de la recréer nous-mêmes en étant dans ce phénomène d'acceptation parce que l'acceptation va nous sortir du sentiment de culpabilité il n'y a pas 36 solutions parce que en plus juste pour le petit exemple, puis ça va vous aider à comprendre l'importance de l'acceptation. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de commettre une erreur? Euh, on, on, va, on va remettre le, le titre, Audrey, après, comme ça, tu vas pouvoir le, le retrouver. Euh, Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de commettre une erreur, de réparer cette erreur, mais de continuer à vous sentir coupable d'avoir commis cette erreur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Okay. Fait que le fait de corriger une erreur n'est pas suffisant pour sortir du sentiment de culpabilité. Se racheter n'est pas suffisant pour sortir du sentiment de culpabilité. Et en vrai, bah si vous pouvez corriger votre erreur, si vous pouvez vous racheter, c'est parfait, faites-le, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais de bien comprendre que vous sortirez du sentiment de culpabilité qu'une fois que vous aurez accepté que ce qui est arrivé est arrivé. Sinon, vous pourrez faire tout ce que vous voulez vous n'en sortirez pas. Oui, Saïd, c'est une, une super idée. Euh, Est-ce que, Samir, tu as noté le, le titre du livre de Guylaine Oui, super. Je vais juste le renoter, Audrey, en, en commentaire dans, dans Facebook. Bon. Euh... Samir, est-ce que ça ne te dérangerait pas de le faire Parce qu'avec le super ordinateur sur lequel je suis en ce moment, je... à mon avis, ça va exploser. En tout cas, encore merci Guylaine pour, pour ce partage. Je vais, aller, je vais aller regarder ça, le titre me parle beaucoup. Toi aussi, tu as le même problème. Euh, oui. Bah, en fait, c'est ça, Margot. Oui, le... parfois, c'est difficile d'être dans l'acceptation parce qu'on fait la confusion avec le fait d'être d'accord avec ce qui s'est passé. C'est pour ça que cette phrase du je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'accepte que ça se soit passé comme ça, ou que ce soit arrivé, ou que ce soit comme ça jusqu'à maintenant, c'est vraiment de, de permettre de retrouver cet équilibre. Parce que... La, la démarche de, de culpabilité, euh, la démarche de, de colère ou de frustration, c est, c est, peu importe, c'est ce rapport qu'on a entre l'interne et l'externe, où on essaye d'influencer l'externe pour qu'il puisse coller à l'interne. Mais ça ne marche pas. Notre pouvoir, il est dans le fait de pouvoir ajuster ce qui se passe à l'interne pour pouvoir s'ajuster à ce qui se passe à l'externe, trouver ce point d'équilibre ce, ce et… Et en vrai, le mieux, c'est ce qu'on ce qu travaille en sophro, par exemple, c'est de faire en sorte de créer un espace de rencontre entre ce qu'on appelle l'objet, c'est-à-dire l'extérieur, et le sujet, l'intérieur. Et de créer cet espace de rencontre où là, je peux décider consciemment de qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le garde Est-ce que je le prends Est-ce que je le jette Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon Est-ce que je lui donne de l'importance Est-ce que j'en donne pas Et c'est dans cet espace de rencontre où, en fait, on arrive avec l'entraînement à ne plus être ni dans le jugement interne-externe, ni dans l'influence externe-interne. C'est comme une, une posture de sage philosophe qui réussit à, à trouver la zone de gris dans laquelle il va se trouver le plus en équilibre dans tout ça. Et après, ce n'est pas, pas évident, hein ce n'est pas facile, mais on essaye de on essaye de tendre le plus possible vers ça et, et de toute façon, on a tous notre histoire de vie, on a tous traversé des choses qui sont difficiles, chacun à notre manière, mais d'expérience pour les moments où il y a eu des choses très difficiles à traverser, cette simple phrase à répéter, je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'accepte, ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Ça fait vraiment une grosse différence sur cette question de l'acceptation, moi, bah, c'est quelque chose que j'ai traversé récemment, pour faire bref, j'ai imposé unilatéralement une rupture à quelqu'un qui était ma compagne et qui l'est de nouveau, et elle peut l'avoir assez mal vécu et elle me le renvoie très régulièrement. Et, ouais. et ce qui me permet moi aussi d'accepter ce que j'ai fait, c'est de me rappeler comment je l'ai fait, c'était la meilleure option qui m'apparaissait, j'ai fait au mieux, parmi toutes les options qui étaient disponibles, un peu comme on l'a dans les présupposés de BNL en fait, on agit à chaque moment au mieux de ce qu'on est en train de, possible de faire. Et que cette chose que j'ai fait, qui était au mieux de ce que je pouvais faire, elle avait une intention positive pour moi à ce moment-là qui était importante. Et du coup, je suis capable de me retourner vers ce que j'ai fait qui peut apparaître assez moche, qui l'a en partie. Enfin, c'est pas très grave, on peut le voir de plein de façons différentes. Mais je suis capable d'accepter de l'avoir fait parce qu'en fait, c'était ce que je pouvais faire de mieux à ce moment-là. Et je suis convaincu que je pouvais pas faire mieux que ça. Et que. Euh, il y avait une intention pour moi de protection qui était importante et que, que j'avais décidé de mettre en avant. Et donc, je peux accepter de ne pas avoir de la façon dont on peut me percevoir par rapport à ça. Tout à fait. C'est parce que tu es du coup en accord avec ce que tu as fait. Et ça, c'est un, un gros point d'être en accord, d'être dans l'acceptation de ce qu'on a pu faire ou pas faire, dire ou pas dire. C'est vraiment de se libérer d'un gros poids. Et du coup, j'imagine que même si tu comprends l'épique Le, peut-être qu'elle t'envoie de temps en temps à ce sujet-là, ou les réflexions que tu reçois, que tu es capable de les comprendre. J'imagine aussi que tu as cette capacité de prendre suffisamment de recul sur l'expérience et de dire bah, « ce qu'elle est en train de m'envoyer, ça lui appartient, je comprends qu'elle vive ça ou ressente ça. » De mon côté, bah, je suis OK avec ça et puis, puis ça va. Et ça, c'est un, un, un, un gros morceau que tu as fait là, c'est bien. C'est chouette d'avoir réussi à faire ça, parce que ce n'est pas, pas toujours évident. Euh, J'en parle assez souvent de cette vidéo-là, il faudrait que je retrouve le, le lien. Je vais, je vais me le noter, puis j'essaierai de vous le mettre dans le, dans, dans, dans le groupe. Je vais juste me le noter. Euh, C'était la, la vidéo dans un, dans un tribunal où, euh, en fait, c'est... Je ne sais plus si c'est une mère ou ou le père qui, qui s'en occupe, mais bref, il y a, y a eu un accident euh, grave puisqu'il y, eu, euh, y a eu une personne qui est décédée, mais c'est un, une jeune fille qui a été tuée par son petit ami avec l'arme de son père, aux États-Unis, bien sûr, euh, et euh, c'est un accident, mais il a quand même été jugé coupable, donc il doit aller en prison pour ça. Et en fait, l'un des deux parents, je ne sais plus si c'est la mère ou père, mais... À la fin de. Quand le jugement est rendu, à la fin, le, le parent en fait, demande au juge s'il peut aller voir l'accusé. Et en fait, il prend l'accusé dans ses bras en lui disant que ce n'est pas de sa faute et qu'il ne lui en veut pas. Et en fait, cette vidéo-là, elle est, elle est puissante parce qu'elle montre aussi de... Okay, de bien prendre les responsabilités. Puis, ça ne sert à rien de se sentir coupable, bon, tu vas payer pour le crime que tu as malheureusement commis et tu n'as pas fait exprès de le commettre, tu as commis une erreur, mais derrière de recadrer, et je trouve le geste vraiment beau, à la fois pour la personne qui va se retrouver derrière les barreaux, mais aussi pour le parent lui-même, de réussir à prendre du recul là-dessus, et cette notion de « j'accepte ce qui s'est passé, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte ce qui s'est passé, et je décide de ne pas t'en vouloir, parce que de toute façon, que ce soit la culpabilité ou le fait d'en vouloir, ou d'avoir des remords ou d'avoir des reproches à faire, ou peu importe, c'est toujours pareil. Hein. Regardez bien, c'est le système qui essaie de trouver de la cohérence. Toujours, c'est toujours le même principe, toujours, toujours. Oui, Samir, le, le pardon est égoïste. On ne peut plus être égoïste, c'est une démarche purement égoïste, le pardon. À Vanessa, on peut se dire que le passé ne peut être changé, qu'on peut juste apprendre de nos erreurs, sauf que des fois, on stagne à essayer de savoir ce qu'on a à apprendre. Ouais. Mais, mais là encore, ce qui, ce qui te fait stagner, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir encore trouvé le cadeau, finalement, dans tout ça Ou est-ce que c'est le fait que tu essayes d'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ça aurait dû peut-être se passer autrement c est, c est, dans, dans quelle mesure est-ce qu'on est dans la démarche euh, J'essaye d'avoir raison ou j'essaye d'être heureux voir. Mais oui, on a toujours, comme, comme l'a dit... Euh, ben, en tout cas, c'est un, un présupposé qu'on a en PNL, hein, comme l'a dit Sébastien, euh, Vanessa. C'est que tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'il y a une intention positive derrière ça. Il y a toujours une intention positive derrière tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide. Après, cette intention positive, elle est pour nous, elle n'est pas pour les autres. Hein, c'est orienté euh, en interne, c'est tout pour ma gueule, d'accord C'est pas pour les autres. Donc, euh, mais ça reste quand même qu'on fait toujours, ce qu'on peut faire de mieux au moment où on le fait avec les moyens qu'on a. Ouais, une super, euh, super citation de, de Bouddha, ça, Samir. Je l'aime beaucoup. « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de jeter sur quelqu'un. » Mais c'est vous qui vous brûlez. Ah, super, merci pour le copier-coller sur Facebook, c'est cool. <rire> euh, J'essaie d'expliquer, mais je te switch dans la démarche de trouver le cadeau. Ouais, c'est ça. Essaye de trouver le cadeau, puis honnêtement, ce n'est pas facile. Hein. Franchement, il y a des fois, même moi, il m'arrive des trucs, puis là, je fais oh, « ça fait Pourquoi ça se passe Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content, je, je, je, je râle, je peste dans mon, dans mon coin. » Puis à un moment donné, c'est de se rappeler de « Ok, bon, c'est quoi le cadeau ?» C'est quoi qui pourrait se passer C'est quoi qui pourrait arriver Ok, Qu'est-ce que je n'ai pas vu Qu'est-ce qui va venir après C'est comme je le dis toujours, faire le choix d'être positif, ce n'est pas faire la technique de l'autruche et puis pas s'occuper de ce qui se passe autour. C'est un choix stratégique intelligent pour avancer. D'accord, Être positif, c'est un choix stratégique intelligent. On est plus intelligent à prendre cette voie-là que de se mettre en colère ou de d'être frustré, ou de se plaindre, ou... ça c'est des réactions euh, basiques. On est plus intelligent que ça, on peut aller plus loin que ça. Même si ça ressort tout seul, mais on peut reprendre le, la maîtrise après. Personne <rire> n'est enfin, parfait, on n'est pas des machines, d'accord. Euh, on est indulgent avec soi-même. Ah, tu parles pas de pardon, mais d'indifférence, parce que je ne peux pas. Trop. Mmh. Ok, tu dis indifférente à la situation. Okay. Le, le risque peut-être de l'indifférence, c'est finalement de... Alors je ne dis pas que c'est ce que tu fais, mais le risque de l'indifférence, c'est d'utiliser le mécanisme de défense de... Euh, euh, de, de mettre l'information en dehors du champ de conscience. Donc, je deviens différent ou indifférente à une situation qui s'est produite, fait que je tiens plus compte des impacts et des enjeux que ça peut avoir sur moi, avec le risque que ça continue à travailler en arrière-plan, à un niveau inconscient. Donc, euh, de faire peut-être attention à cette partie-là, mais, mais je comprends que c'est euh, difficile de... De, de pardonner ce qui est impardonnable. Euh, livre généraliste, euh, Christophe André, c'est les états de Christophe André, ok. Bah, pareil, on va, je te laisse le noter, euh, Samir, du coup, les états dames de Christophe André, comme ça on pourra faire la, la liste. Oui, je peux la paix, oui. <rire> Il est sympa celui-là aussi. <rire> euh... ah, merci, pardonnez pour soi et pour l'autre bah ben, on ouvre on ouvre la porte en fait hein, Sébastien si je te pardonne quelque chose je t'ouvre la porte à ah, tu peux aussi te pardonner du coup c'est comme c est, c est comme une facilité mais encore une fois je moi je peux pardonner quelque chose à quelqu'un mais cette personne continue à te s'en vouloir même si je lui ai pardonné ben, après c'est c'est à, à Bibi, c'est à chacun de, de s'occuper de, de, de sa part du, du problème. Euh, on dirait que je vais tellement prendre mes responsabilités que d'aller de l'avant, j'aurais l'impression de peut-être porter préjudice à l'autre. Donc, c'est pas trop ma tête. Ok. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Vanessa c'est que qu'est-ce qui te fait penser que tu es suffisamment importante pour avoir cet impact sur l'autre alors, si tu prends une décision, ou tu poses un acte qui va faire quelque chose à l'autre spécifiquement, c'est de bien réfléchir et de dire, OK, est-ce que je ne vais pas faire du mal à quelqu'un Mais est-ce que je ne vais pas me faire du mal non plus Mais si c'est juste hypothétique, juste de te rappeler, de te redescendre en termes de, est-ce que j'ai vraiment ce niveau d'importance qui ferait que je pourrais influencer l'autre juste, juste recadrer. Des fois, ça fait du bien de recadrer un petit peu. Oui, c'est une, une question qui est puissante. Il ouais. <rire> euh, y a, euh, bah, déjà, hein, juste la culture judéo-chrétienne, on, on est les champions euh, de la culpabilité, d'accord ça, ça fait partie, c'est quasiment inscrit dans nos gènes à ce niveau-là. Euh, donc oui, il y a une notion euh, effectivement culturelle, mais après, euh, après à savoir, si tu n'es pas aussi quelque chose qui est, finalement intrinsèque à l'individu, c'est peut-être plus l'importance qu'on va donner à cette notion de culpabilité, je dirais, qui est probablement plus culturelle ou sociétale, mais ça n'en reste pas moins, si on, si on revient au basique, ça n'en reste pas moins un, un mécanisme psychologique pour retrouver cette notion d'équilibre dans le cerveau, cette notion de, de, de cohérence entre ce qui aurait dû, ce qui n'a pas été... Puis je le justifie parce que ça aurait dû être comme ça. Une espèce de. comme de vouloir revenir en arrière. C'est comme si la culpabilité, les remords, les reproches, le jugement, le, la justification, c'est un moyen d'appuyer sur euh, Rewind, là, de, de revenir en, en arrière et puis d'essayer de remettre les choses comme elles auraient dû être à un moment donné. Euh, le manque de culpabilité. Être mal vu, oui, oui, oui, c'est sûr que ça peut être mal vu, mais si tu as envie de te sentir coupable à ma place, bah vas-y, ça, ça me dérange pas, c'est pas grave. Si, si, si je suis ok avec une information, bah après ça m'appartient. Si maintenant c'est pas ok avec toi que je sois ok avec ça, c'est parce que ça vient, ça vient encore une fois rentrer en mauvaise résonance avec tes critères, tes valeurs, tes perceptions, tes croyances, et que cette réaction-là est avant tout un moyen de retrouver l'équilibre et la stabilité en fonction des critères sur lesquels tu t'appuies. C'est toujours, toujours ça. Et je reviens à ce basique-là, mais c'est vraiment toujours ça qui se produit. Est-ce que, est que ça vous paraît clair tout ça Ça fait une heure vingt là est-ce que vous avez des des astuces des réponses à vos questions est-ce que vous avez des, des stratégies pour, euh, pour avancer moi le truc que je garde vraiment à l'esprit c'est euh, le fait qu'on n'est pas le, le centre du monde et de l'univers j'ai j'ai une de mes élèves en, en sophrologie qui est devenue une une amie qui, euh, qui m'a donné cette phrase-là une fois et que j'ai trouvé génial, c'est « Regarde ton nombril, puis dis-moi si le soleil tourne autour. <rire> » Juste ça, juste, juste l'image, j'ai trouvé super pertinente et j'ai trouvé ça génial. C'est ju juste de se rappeler de temps en temps que hey, je ne suis pas si important que ça. Là. Je ne suis pas autant d'importance que ça. Bon, ça fait mal à l'ego, hein. c'est sûr, l'ego, il n'est pas content. Mais ce n'est pas grave, ce <rire> n'est pas gênant ça. Il va s'en remettre, et il en a vu d'autres. Mais c'est bien de se de redescendre de temps en temps pour dire « Hey, c'est bon en fait. » Et puis il y avait une question <rire> intéressante que Sébastien avait dit et, et ça, ça renvoie ben, à un podcast, si, si vous ne l'avez pas écouté. C'était le mm -hmm. podcast où on parlait justement des quatre mythes. Oui, euh, exact. Alors certaines personnes pensent que si l'autre n'est pas heureux, c'est de notre faute. Si l'autre euh, est heureux, bah c'est grâce à nous aussi. Mmh. Et ces quatre mythes-là, ce sont des choses qui font que parfois, on tourne dans la roue d'hamster et qu'on ne pense pas bah, justement qu'on qu est le centre du monde. Exact. Donc, ça peut être, euh, ça peut être bien. Bah, D'ailleurs, on, euh, on pourrait mettre le lien du, du podcast dans le… Je vais regarder ça. Je vais essayer. Je vais essayer d'y euh... accéder. Si ça implose, ne vous inquiétez pas, c'est que l'ordinateur n'a pas encaissé l'ouverture le... <rire> de la page. Euh, je, je regarde en même temps, si tu veux. Ouais. En tout cas, il ne faut pas être pressé. Donc, euh... Je ne suis pas d'accord, mais j'accepte que <rire> cet ordinateur n'avance pas aussi vite que je voudrais. <rire> On met en pratique. Oui, Guylaine, on est important pour soi. Et on est, oui, on est, on, on est important, on est tous importants, Mais on n'est pas plus important. On a tous notre niveau d'importance et notre niveau d'importance, notre valeur, elle est égale. On a tous des choses à apporter, qui sont différentes, bien sûr. Ah, super, merci, euh, Samir. Je te laisse le mettre sur euh, Facebook, si jamais tu, tu y arrives. C'est beaucoup plus rapide que moi, la page va toujours pas chargé. Ouais. Euh, Vanessa tu disais ça serait bien de pouvoir se dire qu'on est dans un monde incohérent alors d'arrêter d'en chercher mmh. Mmh. pas sûr euh, mais de toute façon oui le monde est incohérent euh, Vanessa. Ça, ça serait si on vivait dans un univers qui était cohérent mmh. c'est bien de juste se dire il y a des incohérences. Et dans tout ce chaos-là, bah, je mets des règles du jeu pour essayer d'en tirer quelque chose qui fait du sens. Ce n'est pas toujours évident. Mais le, le monde en soi, il n'a pas de sens. Hein. C'est celui qu'on lui donne. Hein. Okay. C'est bien de, de se rappeler de ça. En tout cas, je, je, je crois profondément que c'est bien de se rappeler. Que rien n'a de sens, et que... Tout nous appartient en termes de qu'est-ce que je décide d'en penser ou d'en faire même si c'est pas facile tous les jours <rire> super et qu'on va se laisser là pour aujourd'hui si vous êtes ok on va se retrouver prochainement alors il va y avoir des petits changements en termes d'organisation de ces rencontres là on a envie de faire avec Samir des rencontres aussi pratiques en termes de technique pour le niveau technicien praticien PNL donc on va voir comment est-ce qu'on va organiser l'agenda par rapport à ça et puis on vous tiendra au courant sur ces petites rencontres qu'on va faire en groupe sur de la pratique donc ce sera aussi diffusé sur sur facebook en live si vous voulez le regarder plus tard mais idéalement ce sera de venir dans le, dans le zoom pour pouvoir pratiquer ensemble et puis faire ces petits entraînements là tous ensemble sur les techniques donc ça va se ça, ça va s'organiser ça va se faire petit à petit il euh, y avait normalement demain euh, un événement qui était prévu sur le Miracle Morning avec la PNL. On le décale juste euh, un petit peu plus loin avec Samir euh, parce qu'on n'a pas eu le temps de, de finaliser la préparation de cet atelier-là. Donc pour être sûr de vous donner un maximum de, de valeur, euh, on, va, euh, on, va, on, va, on va finir de préparer ça et on vous le remet au planning euh, très très bien. Donc, euh, pour ceux qui voudront y participer, vous pourrez aller chercher votre billet sur... Euh, sur Eventbrite pour le faire. Et comme d'habitude, les maîtres praticiens qui sont dans le dans l'Institut, vous avez votre accès automatiquement à l'événement. Donc, de ne pas, de pas aller chercher votre billet, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour votre présence ce matin. En tout cas pour nous, Margot, Samir et moi, peut-être d'autres aussi qui sont, qui sont au Québec, je pense Guylaine, tu dois être au Québec. Donc, euh, donc, ça merci pour, pour votre présence ce matin. C'était chouette d'échanger avec vous. Euh, content aussi si le sujet vous a éclairé, vous a donné des pistes de réflexion. Euh, parce que c'est le but hein, de toute façon de ces rencontres-là, c'est de donner des, des, petits, des petites pépites là, puis après vous en servez et, et vous avancez avec ça. S'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent, n'hésitez pas à le faire savoir sur le groupe Facebook de Transmettre. Euh, et aussi, si vous avez une petite bouteille de champagne qui traîne euh, au frigo, on a passé la barre des 1000 inscrits sur le groupe. Donc... You, you, you, you. <rire> ça se fait Donc, n'hésitez pas à, à trinquer à la santé du groupe. <rire> Comme ça vient. <rire> oui. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, on se retrouve très, très vite pour la suite. Euh, on va planifier l'événement de jeudi prochain, donc même heure, même place. Euh, on va vous le mettre en ligne, je pense, dans la journée ou demain grand maximum. Comme ça, vous saurez plus en avance que pour celui d'aujourd'hui, euh, ce qui vous attend. Ça roule. Prenez bien soin de vous. Merci encore et puis à tout bientôt. Bye tout le monde.